les anges en vous, Merci. Euh, je fais cette TCI, c'est pour Evelyne Aubert-Meilleur, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre aide. Pouvez-vous m'aider? Cette dame aimerait recevoir un message de sa mère. Sa mère se nomme Emma Beaujolin, née le 1 du 822 et qui est partie le 6 du 6 2002. Je vous remercie mon guide. Je vous remercie. Euh, donc, je vais appeler Madame Emma Vaugelin. Je vous appelle par votre petit nom, Madame. Bonjour, Madame. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît Petite nom, Madame. Bonjour, Madame. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît <coughs> petite nom, Madame. Bonjour, Madame. Comment allez-vous, madame, s'il vous plaît Comment allez-vous, madame, s'il vous plaît Comment allez-vous, madame, s'il vous plaît Est-ce que vous allez bien Euh, Auriez-vous, s'il vous plaît, madame, un message pour votre petite fille, Evelyne Euh, Auriez-vous, s'il vous plaît, madame, un message pour votre petite fille, Eveline euh, Auriez-vous, s'il vous plaît, madame, un message pour votre petite fille, Eveline. Je vous remercie, madame, si vous me répondez. Pouvez-vous me donner votre nom assez fort? Je vous remercie, madame, si vous me répondez. Pouvez-vous me donner votre nom assez fort?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 Êtes-vous en paix, s'il vous plaît Êtes-vous en paix s'il vous plaît. Merci. Merci. Pouvez-vous me donner euh, un indice pour qu'elle puisse vous reconnaître <tousse> <tousse> <tousse> <tousse> <tousse> <tousse> <tousse> Et venez nous avoir gros bisous, madame. Merci Maudit, merci Madame, vous pouvez repartir. Au revoir Madame. Merci Maudit Joseph. Merci, merci Maudit, merci Madame, vous pouvez repartir. Au revoir Madame. Merci Maudit Joseph. Merci. Merci, maudite. Merci, madame. Vous pouvez repartir. Au revoir, madame. Merci, maudite, Joseph. Ah, bonjour Rebonjour, maudite. Je fais cette télé pour Katia. Katia qui aimerait recevoir des nouvelles de sa maman. Sa maman qui se nomme Bernadette. Bernadette qui serait partie le 15 mai 2004. C'est pour Katia Bernard Cadet. Merci, mon guide. Bonjour, madame. Je vais vous appeler par votre petit nom, s'il vous plaît. Madame Bernadette. Madame Bernadette, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît Auriez-vous un message pour votre fille Pouvez-vous, s'il vous plaît, madame, je sais que ce n'est pas facile pour vous que ça vous prend de l'énergie, parler assez fort parce que je suis obligée de mettre un bruit de fond. Auriez-vous un message pour votre fils, s'il vous plaît, madame Auriez-vous un message pour votre fils, s'il vous plaît, madame Êtes-vous en paix Êtes-vous bien, s'il vous plaît, madame Faites-vous bien, s'il vous plaît, madame. Bonjour à tous, bonjour mes guides. J'ai besoin de votre aide pour mon contact aujourd'hui. Je vous remercie, mon guide. Donc, je fais ce contact pour Patricia Flova qui aimerait recevoir un message de son grand-père. Son grand-père se nomme Joseph, Allah, né le 11 avril 1906 et qui est parti le 10 août 1999. Merci, mon guide. Merci. J'aimerais appeler Monsieur Joseph, je vais lui l'appeler directement par son petit nom. J'appelle Monsieur Joseph, Allah. Bonjour Monsieur Joseph, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît Auriez-vous un message pour Patricia, votre petite fille Auriez-vous un message pour Patricia, votre petite fille Je vous remercie, monsieur, si vous me répondez. Pouvez-vous me donner votre nom, s'il vous plaît, bien fort. Votre nom, bien fort, s'il vous plaît, merci. Quoi êtes-vous parti, s'il vous plaît, monsieur <cười> <cười> <cười> <cười> Pourriez-vous me dire si vous allez bien Pourriez-vous me dire si vous allez bien Pourriez-vous me dire si vous allez bien Monsieur, s'il vous plaît, encore une petite question. C'est ma dernière. Après, je vous laisse repartir. Votre petite fille, Patricia, aimerait savoir le nom que vous lui donniez, son petit nom. L'appelez-vous, s'il vous plaît. Pouvez-vous le dire assez fort Pouvez-vous le dire assez fort Pouvez-vous le dire assez fort I'll stand around. I'll stand around. There's a ticket. There's a ticket. There's a ticket. The peace of The The